En exclusivité intergalactique, cet été, venez vivre une expérience incroyable, inédite, en compagnie des quatre plus beaux spécimens des Wheelers d'Alsace, qui vont s'élancer, arpenter près de 1500 km à travers la France, de Strasbourg à Guérande, du Rhin à l'Atlantique. Strasbourg, Besançon, Dijon. Montceau-les-Mines, Nevers, Briard, Orléans, Blois, Tours, Angers, Nantes et enfin Guirande. C'est près de deux semaines de ride à la rencontre des huileurs de France. Si cet événement t'intéresse, rejoins-nous sur leshuileurs